Les Gris, c'est le roman sur la situation à Donbass. C'est un roman sur le temps pendant la guerre, mais pas sur les combats et sur les batailles. C'est un roman sur les gens qui se trouvent dans le milieu de la guerre, dans la zone grise entre les positions de l'armée ukrainienne et des séparatistes et de l'armée russe. C'est une histoire de deux ennemis d'enfance qui sont devenus presque amis à cause de cette guerre. Et Le personnage principal, Sergeï, il est un apiculteur, un jeune retraité qui, au début de la guerre, ne défend que ses abeilles, six rouges des abeilles, et après il décide de organiser les vacances pour les abeilles et il les ramène par la voiture ancienne soviétique dans les régions sous contrôle du gouvernement ukrainien, loin de la guerre. Le roman est écrit en 2017, trois ans après le début de la guerre à Donbass et bien sûr aujourd'hui euh, ce roman euh, signifie encore plus que dans le moment d'écriture parce que c'est une nouvelle phase de la guerre très violente avec euh, beaucoup de gens civils tués par l'armée russe et bien sûr je dois euh, dire que la zone grise euh, qui est présente dans le roman n'existe plus. C'est le territoire occupé par l'armée russe et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a passé avec mes, euh, mes amis, mes personnages. La présence d'humour, de d'ironie, des, des, des souvenirs, euh, euh, euh, en fait, c'est l'espoir pour le happy end parce que euh, la vie des de gens n'est euh, jamais tragique, aussi dans des circonstances euh, très dramatiques. Si quelqu'un veut survivre, il, il, il doit euh, rappeler des moments euh, heureux. Oui, les abeilles sont très importantes dans le monde parce qu'ils sont collectifs et, et parce que euh, mon personnage principal, c'est Gage, c'est un homme post-soviétique, pas très bien éduqué, mais il est honnête, il est juste et, et il, euh, il est un peu nostalgique de la vie soviétique. Et pour lui, en fait, les, les abeilles sont comme les, les gens soviétiques. Il pense que les abeilles sont les seuls qui ont réussi à créer une société communiste parce qu'ils travaillent beaucoup, ils produisent de la miel, ils ne sont pas payés, <rire> c'est-à-dire. Ils ne demandent rien et comme ça, ils sont, ils sont très proches euh, au passé soviétique, mais aussi ils sont très proches à Jean de Donbass qui, qui était les travailleurs, qui travaillait beaucoup, qui était maltraité par les oligarches et la mafia locale et, et qui maintenant sont dispersés dans le monde entier.